Donc voilà, c'est parti pour le direct, Roger, émission 105. Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, excusez-nous, on a, on a pris un quart d'heure de retard par ma faute et, et la faute de mon installation. J'ai eu un problème carrément sur le logiciel Skype et j'avais perdu le son et l'image. Et donc tout a été retrouvé, mais un, un quart d'heure, voilà, alors qu'on s'était pris une demi-heure à l'avance, Marc qui assure la technique, pour lancer euh, cette émission donc voilà émission radar numéro 105 du dimanche 24 mai 2020 et eh bien elle est intitulée il n'y a il n'y a plus de mai point d'exclamation effectivement comme le mois de mai et elle est sous-titrée l'argent c'est la mort du printemps donc souvenons-nous des propos tenus en 2013 par monsieur albert jacquard on est en train de sélectionner les gens les plus dangereux « Toute compétition est un suicide. Plus on est conformiste, plus on est dangereux. » Je mettrai la source de cette excellente vidéo, qui est une interview d'Albert Jacquard de 2013, pour dire qu'il avait mis dans le mille quand même il y a sept ans. Alors, avant de démarrer pleinement dans le sujet, qui est euh, un petit peu lié à l'anthropocentrisme, euh, c'est-à-dire que l'homme, euh, avec ses activités euh, pose des problèmes extrêmement graves et euh, il s'intéresse trop souvent, uniquement euh, aux conséquences pour sa propre et seule espèce, l'espèce humaine alors que toutes les activités anthropiques ont une, une influence énorme sur la totalité des espèces vivantes de la planète. Et on va essayer de prendre un petit peu le point de vue de ces 1,8 million d'autres espèces vivantes euh, qui, avec lesquelles on, nous devrions partager la Terre, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Alors, parce que nos émissions radars, et bien oui, nos émissions radars, il ne faut jamais oublier qu'elles ont pour origine euh, une présence hebdomadaire tous les jeudis depuis octobre 2015, parce qu'on on, on exige à la fois l'abolition universelle et définitive de peine de mort, mais aussi pour, pour les libérations de jeunes prisonniers d'opinion condamnés à être décapités, puis leur corps crucifié en public hein, jusqu'à fourrissement de leur chair par un royaume confessionnel dont le dirigeant est le <coughs> meilleur clients des marchands de mort français. Alors parce que la préfecture de police pratique vis-à-vis -vis de nos déclarations de manifestations hebdomadaires, statiques, non violentes et respectueuses des lois, une politique de dialogue, équivalente à celle du dialogue social entretenu par la criminelle banque de ministres de pionnaires Petron, et que l'on peut résumer ainsi par la montume à date malade. Parce que cette politique est irrespectueuse de tous les démocrates, qu'ils soient alloctones ou autochtones, parce que cette politique est discriminatoire, favorisant les actions et rassemblements intéressés des entreprises commerciales au détriment de tous les rassemblements et de toutes les généreuses initiatives désintéressées et bénévoles de la société civile, ce qui est totalement anticonstitutionnel. Le vice du profit à tout prix est poussé suffisamment loin pour faire condamner pour concurrence déloyale l'initiative généreuse et bénévole d'Alexandre Hénic qui concevait, fabriquait et distribuait à prix coûtant des visières de protection sanitaire qui, dans le neuvlant gouvernemental, sont des éléments anti-projection. Nous tenons à rendre hommage à la résilience post-industrielle que représente l'impression 3D et à l'avenir sanitaire et social que nous promet la solidarité désintéressée. Nous tenons aussi à préciser que ces visières ne protègent que du Covid-19, mais pas des projections effectives, non violentes et non armées, par des voyous assermentés, dont l'illégale impunité entretient leur criminelle propension à viser à la tête les présumés coupables de rébellions caractérisées. Voilà, c'était très important, parce que là, je viens de voir une jeune femme qui distribuait des repas à des gens comme SDF, qui ont dû supporter assez mal le confinement. Ils auraient aimé pouvoir être confinés, mais ils n'ont ils pas de chez eux voilà, genre des réfugiés qui ont fui une guerre, des gens qui se retrouvent à la rue parce qu'ils n'ont pas d'emploi et pas, pas d'argent et pas de moyens. Donc, cette femme a été euh, euh, euh, appréhendée parce qu'en en fin de compte, tout se démarre quand un policier essaie de la, de la saisir, sans respecter les distances de sécurité d'ailleurs. Euh, lui a un masque et des gants, mais la jeune femme n'a pas de gants. Et lui, il se saisit de la jeune femme, donc elle se recule, il la poursuit et à un moment, elle le repousse et c'est son seul geste, entre guillemets, violent, mais suite à l'agression qu'elle subit. Et elle a été embarquée, malhumilitarie, comme si elle était une dangereuse criminelle. Et là, réellement, moi, j'ai déjà fait plusieurs fois euh, tous les clampins qui se disent d'opposition, je ne comprends pas que la réaction ne soit pas la démission. Et le maire était là, pas loin, parce que des gens, pendant la vidéo, disent « le maire », il s'est débiné. Il est, il est même pas intervenu. Il est même pas intervenu pour dire à la police laissez cette femme tranquille, euh, voilà. Donc je, je, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes euh, graves actuellement en France, mais que l'attitude euh, de gens assermentés euh, elle est complètement non seulement illégale, mais elle, elle est, euh, elle est extrêmement inquiétante parce qu'il s'agit là de d'une instrumentalisation politique, euh, d'un fait sanitaire et social, et de, ma de manière discriminatoire. Donc, nous appelons au boycott total des prochaines échéances électorales municipales, que le premier couteau de la bande au petit tronc décrète pour le mois de juin prochain. Ce boycott est vital, car il marque le refus d'élire des maires de paille et des conseillers municipaux de carnaval, quand leurs arrêtés au sujet des pesticides, au sujet de la fermeture des établissements scolaires pour urgent des amiantages, ou au sujet de leur refus d'implantation d'entreprises classées Céveso, se heurteront au droit de veto du conspilate local, qui n'oubliera pas de poursuivre en justice ces élus empêcheurs de redressement économique en marche, ni de bien se laver les mains, et surtout de garder une distance de sécurité indispensable avec toutes les criminelles associations de bienfaiteurs locaux. Voici ce que j'écrivais à ce sujet en mai 2018 sur le site sanureseau.org, inaccessible pour des raisons techniques depuis plus d'une année, dans un article intitulé Vaccélérate. Tous les actuels députés sont des députés petits et collabos. Ils préfèrent organiser des vagues populistes ensemble, mais chacun avec sa petite bannière, plutôt que d'apporter leur soutien aux courageux zadistes non-violents, plutôt que de créer les conditions politiques d'une grève générale interprofessionnelle reconductible en démissionnant courageusement et en masse d'une assemblée nationaliste qui représente légalement l'illégitimité législative d'un système auquel participent moins de 4 électeurs sur 10 du corps électoral. Quitte d'un appel clair et citoyen à la dénonciation de l'impunité institutionnelle dont bénéficient les racistes assassins terroristes assermentés qui vérolent l'armée et la police Point d'interrogation. Voilà ce que j'écrivais il y a deux ans. Les conséquences sanitaires de toutes les activités militaro-industrielles anthropiques sont sélectionnées et évaluées par le filtre d'un anthropocentrisme institutionnel, public et privé. Ce filtre politique et culturel nous, épais, nous empêche de prendre l'exacte mesure des conséquences irréversibles de toutes les nuisibles politiques programmées de course à la compétitivité et de concurrence généralisée. C'est pour ça que j'ai introduit sur la citation de M. Albert Jacquard. Avec nous, Virginie du Pérou, dont la famille a payé un lourd tribut à l'amiante, mais aussi au sournois sputzisme des braves gens, que le criminel populiste Charles Pasqua s'avait caressé dans le sens médiatique du poil lorsqu'il draguait ouvertement l'électorat bas du front national de la fasciste crapule borg dans les années 90 du siècle dernier. L'amiante ne tue malheureusement pas que les êtres humains. A toi la parole Virginie. Bonjour Roger, bonjour Marc, Nina, bonjour à toutes et à tous. Donc euh, oui, pour rappel, ma famille humaine déjà a payé un lourd tribut. Ma grand-mère décède d'un mésothélium, le cancer de l'amiante en 1978. Je fais un bref rappel des faits. On ne va pas comprendre où elle a été contaminée pendant des années. Jusqu'à ce qu'en 2014, son plus jeune fils, mon père Paul, tombe lui aussi malade. On comprend pas plus et puis on va on va comprendre quand même l'origine de cette contamination grâce à un article dans le parisien aujourd'hui en france à savoir qu'à aulnay sous bois à partir de 1938 et jusqu'à 1991 elle sévit une usine le comptoir des minéraux et matières premières dont l'activité a été la réelle activité c'est à dire le broyage d'amiante a été caché par la, la préfecture cette usine a empoisonné les ouvriers et les riverains, bien évidemment. Et euh, bon, il y a eu d'autres morts humains depuis dans la famille. Euh, Paul a survécu 15 mois à ce mésothélium. Il est parti dans des conditions terribles. Pour au rappel aussi, il y a eu 25 non-lieux au pénal en faveur de cette entreprise. C'est l'impunité la plus totale. Quant au corps médical, dans la Nièvre, ça a été catastrophique. Euh, bon, J'ai décidé de publier le témoignage de mon père, de Paul et le mien, dans un livre qui s'appelle « Amiante et mensonges, notre perpétuité ». Et ben, Parce qu'il ne nous reste que ça, c'est-à-dire la parole, le témoignage. C'est pas pour nous, il n'y a pas de traitement. Bon, avant d'expliquer, d'en parler un petit peu plus... Je rappelle quand même ce qu'est le mésothélium, c'est un cancer exclusivement vu à l'amiante qui touche en général la plèvre, mais aussi le péricarde et le péritoine. J'étais en train de, pardon, de terminer la rédaction de ce livre en essayant de, de survivre moi-même à cette catastrophe. J'étais entourée de mon compagnon de ma maman et de mes deux espagnols bretons, Stanley et Vérone. Paul était parti, nous avait quittés depuis 15 mois. En février 2017, mon petit Stanley, j'ai pris une photo de lui le jour de son adoption, vous voyez. Voilà, lui et moi, c'était était le 4 février 2006. Ça. Mais 11 ans plus tard, Stanley a fait un malaise un malaise, euh, que j'ai supposé être un malaise cardiaque, bien qu'il était évidemment très suivi par son vétérinaire. Et puis, je l'ai emmené consulter. Et là, on m'a expliqué, il a du liquide autour du cœur. Ah bon Il a fallu attendre trois jours, trois jours d'enfer, où je l'ai veillé jour et nuit, parce qu'il faisait syncope sur syncope. Un chien en pleine santé, je précise qu'évidemment, mes épagnoles ne chassent pas, puisque l'on est anti-chasse. Un chien de canapé. Hein Donc je le veille pendant trois jours et trois nuits, c'est l'horreur. Et là, enfin, le vétérinaire peut le ponctionner. On va le voir le, le soir, rassuré, parce qu'il avait l'air en pleine forme à nouveau. Et l'analyse avait révélé, catastrophe, un impensable mésothélium. Un cancer dû à l'amiante. Alors il faut savoir que chez nous, à la maison, il n'y a pas d'amiante. Il n'y en a pas, on a, on a les certificats, on a tout hein, pour la maison. On a attendu neuf jours de plus en surveillant régulièrement pour voir si le liquide ne revenait pas. Notre vétérinaire, quelqu'un de très humain, contrairement au médecin auquel on avait eu affaire pour mon père, notre vétérinaire à Nevers nous a dit, écoutez, il faut l'emmener une clinique vétérinaire dans le Val-de-Marne. Une, un une clinique vétérinaire, oui, bien connue. On l'a emmené parce que le liquide n'était pas encore remonté. Ça ne nécessitait pas d'autres ponctions. On nous a dit son cœur est viable. On va lui retirer une partie du péricarde. Et puis, euh, on nous a dit le mésothélium, c'est pas tout à fait sûr puisque, ben, puisque c'est un laboratoire humain qui a fait les, les analyses. Et donc, c'est différent. On nous a dit, il est normal de trouver des cellules mésothéliales chez le chien, dans un épanchement du péricarde. Stanley a été opéré. On nous a dit, en macro, on ne voit rien d'anormal. On était rassurés. On l'a récupéré au bout de cinq jours d'hôtel, euh, parce qu'on voulait être proche de lui, mais on n'avait pas le droit de le voir. C'était compliqué. Et puis, euh, bah, il avait l'air en pleine forme, il avait été opéré sous célioscopie. Inutile de dire qu'on y a passé toutes nos économies, puisque nos épanoles, ce sont des membres de la famille à part égale avec les humains, comme tous les autres. Et euh, bon, on est rentré à la maison, on a eu les résultats, et noir sur blanc, on nous a écrit « Péricardite chronique ». Donc on s'est dit, bah, c'est bon, il n'a plus de péricarde, tout va bien. Stanley a vite récupéré... Je vous le remontre là en photo aussi. Tiens, j'ai une autre belle photo de lui là. Il a vite récupéré. Et puis, euh, ben malheureusement, six mois plus tard, il est devenu essoufflé d'un seul coup. Trois de ses pattes ne fonctionnaient plus. On l'a ramené en urgence chez le vétérinaire. Et là, il y en avait plein la plèvre. Il m'a dit des deux côtés de la plèvre. Il ne pouvait plus respirer. Il l'a ponctionné pour le soulager. Et l'analyse a révélé un mésothélium, vraiment c'était un mésothélium, donc il a fallu privilège des non-humains sur les humains, soulager ses souffrances. Et c'est un jour qui me hante, encore jour et nuit, parce que c'était un acte d'amour, mais il a fallu l'aider à partir, alors qu'il avait l'air comme ça en apparente pleine forme, mais il ne pouvait plus respirer, il faisait un bruit de locomotive, c'était horrible pour lui, horrible alors évidemment, on a cherché l'origine de sa contamination. Et on pense, en ayant regardé les photos du jour de son adoption, on pense que l'élevage dont il était issu en Saône-et-Loire, l'élevage de la rue Fleury, qui n'existe plus, mais qui a sévi pendant des années, cet élevage était bourré d'amiante. On voit clairement du fibrociment, de l'amiante-ciment dégradé sur les photos, et puis j'ai un ami qui, qui travaille euh, euh, sur les bâtiments avicoles et agricoles qui m'a confirmé que souvent les murs étaient aussi composés encore d'amiante friable. Donc avec le temps de latence, on rappelle que chez les humains, ça peut être, les médecins disent de 20 à 40 ans, mais c'est une hérésie, ça peut être 50, 10 ans, comme 50, 60 ans. Eh bien, on ramène ça à un petit épagnol breton sur une vie de chien, il est tombé malade, il est parti à 11 ans, mais sans signe précurseur. Je veux dire, le, le, le jour du malaise, il n'y avait, avait, avait pas le lendemain, même 5 même, même minutes avant, il n'y avait aucun signe précurseur. Voilà. Alors j'ai appelé la direction départementale de protection des populations de, de Saône-et-Loire, et puis là on m'a annoncé euh, le plus naturellement possible que... Rien que dans ce département, il y avait 300 élevages et que 80% étaient faits en amiante-ciment. Donc, je leur ai dit, vous faites quoi par rapport à ça Eh bien, la réponse, c'est rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Donc, j'écris régulièrement à cette direction départementale de protection des populations qui m'a promis une enquête. C'était en novembre 2017, j'ai reçu cette réponse. Depuis, je réécris régulièrement recommandé et je n'ai rien alors il faut savoir aussi, je, je vais en terminer avec l'histoire de mon Stanley, euh, il faut savoir que j'ai contacté différentes associations de protection animale à l'époque, et puis ben, on m'a dit « qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, ce n'est pas de la maltraitance ?» Ben non, j'ai répondu « c'est pire, c'est criminel, c'est simplement criminel d'exposer euh, ben, les animaux à… Euh, » À cette substance cancérigène, puisqu'on voit qu'il y a exactement les mêmes effets que sur les humains, c'est évident, on est tous constitués de la même manière. Et seule une association a essayé de m'aider un petit peu, l'association Stéphane Lamar, et une toute petite structure auprès de Dijon qui s'appelle Combactive. Je sais juste que l'élevage n'existe plus, mais des Stanley, il n'a pas dû y en avoir qu'un. Alors souvent, les gens prennent ça pour. Euh, puis même certains vétérinaires peuvent éventuellement se tromper. Hein. On nous dit que c'est de l'œdème pulmonaire. Mais non, il n'y a rien à voir entre un mésothélium un cancer dû à l'amiante. Moi, je l'ai écrit noir sur blanc. Hein. Et, euh, et de l'œdème pulmonaire. Voilà pour l'histoire de, de Stanley. Mais j'aurais aimé avoir un peu plus de soutien, d'associations de, de protection euh, des animaux. Malheureusement, je n'ai pas trouvé écho. J'ai même essayé à l'étranger, aux États-Unis, tout ça... Euh, pas de réponse, voilà. Alors l'amiante, c'est un sujet tabou. Chez les humains, il y a 10 morts par jour. Et puis Stanley et les autres, on les compte pas. Quand je dis Stanley et les autres, à 800 mètres de chez nous, on a une ferme, comme il y en a absolument partout, euh, en France, en Europe et dans le monde. Cette ferme, elle est recouverte de fibrociment au ciment et en dessous, bah, il y a des vaches. Voilà. Alors, euh, bon... Euh, Mais les vaches, vous le sais, il y en a. partout. Les, les, vaches, les vaches laitières... Elles sont transformées en viande au bout de 5 ans parce que qu'elles sont optimisées. Elles font du lait pendant 5 ans. Je dis les vaches laitières. Ah oui. Je est t'entends. Est-ce que vous m'entendez là Ouais, là c'est bon, là je t'entends bien. Bon, je, je disais les vaches laitières euh, sont transformées en viande au bout de 5 années. Est-ce que tu m'entends bien, Marc Parce que j'ai l'impression que Virginie m'entend mal. Moi je t'entends bien, mais, mais il y a une ronflette derrière. Quoi? Je dis, je t'entends bien, mais il y a une ronflette derrière quand tu parles. Il y a une ronflette derrière. Oui, moi aussi j'entends un, un, un, un bruit, comme, un peu comme tout à l'heure avant que, que euh, mon Skype euh, me pose des problèmes. Donc, euh, ce, ce, ce, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que non seulement quand tu as parlé de euh, nez, souvent les gens oublient de, de, voilà, souvent les gens oublient de, de, de, de parler des oiseaux. Parce que les oiseaux, quand ils font leur nid, ils recherchent des fibres. Oui. Et donc, je pense qu'il faudrait intéresser des ornithologues pour étudier les nids dans la région de d'Aulnay, parce que les oiseaux ont des vies tellement courtes qu'ils eh, qu développent des pathologies liées à l'amiante. Euh, et je pense que sur une vie aussi courte, avec un métabolisme aussi rapide, ce ne serait pas possible. Mais par contre, il doit y avoir dans l'environnement naturel des fibres d'amiante qui ont servi à faire des nids. Et qui, qui ont même, servi de à, vrai, même à Aulnay, je, je sais que ça c'est une, une anecdote que j'ai entendue à la réunion publique du 13 mai 2016 où j'ai rencontré Nicole et Gérard Bois Les Lanceurs d'Alerte et Annie Thébaumoni, qui est sociologue et qui m'a fait après le grand plaisir d'écrire la, la préface de mon livre je, je sais qu'il était connu que des, des, les oiseaux prenaient les les fibres d'amiante du CMNP, et il y a des nids qui ont été retrouvés, des nids composés de fibres d'amiante, effectivement, bien sûr, voilà. parce que ça, ça réchauffait, évidemment, c'était un isolant, c'est un isolant, donc les oiseaux ben, le prenaient pour, euh, pour faire leur nid. Je te, remercie, je te remercie Virginie, parce que comme on va avoir Pierre Merchkovski qui va intervenir dans la suite de l'émission... Euh, et qui a beaucoup de choses à dire, et que j'aimerais aussi parler d'autres de, de, de, animaux, euh, euh, d'autres vertébrés, qu'ils soient marins ou terrestres, et de, de l'influence des activités humaines. Donc là, sur l'amiante, mais sur le nucléaire, et n'en parlons pas, les pesticides, comme leur nom l'indique, sont là pour dératiser, pour désinsectiser, pour, pour euh, euh, tuer des champignons, dans le cas des fongicides. Donc la, la volonté de mort est carrément inscrite sur le produit. D'ailleurs, un des plus célèbres pesticides, c'est le zyklombé, et on sait à quoi il a servi. Il a servi à transformer en cadavres des gens qui étaient politiquement considérés comme des vermines. Voilà. Et ce n'est pas pour rien que Kafka a écrit a écrit la métamorphose. Et actuellement, moi j'ai l'impression de me transformer en, en, en une bête qui picolie, comme Michel Piccoli. Voilà. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est, qu est tous en train de devenir des petites punaises et qu'on risque un de ces cas d'inhaler... Euh, euh, un, un, un, un politicide qui va nous, nous ramener euh, au terminal des prétentieux. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'est que les zadistes indépendants, hein, les vrais zadistes, ceux qui sont indépendants des états-majors politiques et syndicaux, ils sont les seuls à avoir abandonné le criminel et nuisible spécisme idéologique. N'oublions jamais que c'est pour la faune et la flore endémique de Sivins qu'a été assassiné le militant écologiste Rémi Fraisse en octobre 2014. C'est au nom des mangeurs de viande et autres premiers écologistes de France que les juges ont délivré délivré un non-lieu et enfermé les proches et les amis de Rémi Fraisse dans la mortelle impasse juridico-militaro-industrielle nucléarisée française. Les grands propriétaires fonciers, les industriels fortunés, les chasseurs et les richissimes possesseurs de domaines obtiendront-ils un non-lieu en faveur de leur cruelle pratique féodale de la chasse à cour suite à ce que les médias appellent l'affaire Pilarski Qu'en est-il des analyses des prélèvements d'ADN alors que le procureur de la République de Soissons rappelait le 24 février dernier le rapport d'autopsie a confirmé que le décès d'Elisa Pilarski était survenu suite à un choc hémorragique consécutif à de multiples plaies dont les caractéristiques suggéraient l'action d'un ou plus probablement de plusieurs chiens au regard de la répartition des plaies, de leur différence de morphologie et de leur profondeur, sans qu'il soit possible de dénombrer les animaux en raison des nombreuses morsures intriquées dans une même zone. Le légiste a situé l'heure du décès aux environs de 13h30 avec un intervalle de confiance de 2 heures. Doit-on dans ces conditions de, procra de procrastination juridique considérer Curtis, le chien d'Elisa, comme présumé coupable Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Moi, quand j'écris à la préfecture, je suis présumé coupable euh, d'organiser une manifestation de plus de 10 personnes et à la limite violente d'être un, un, un agitateur. Alors que qu'on organise des rassemblements tous les jeudis depuis octobre 2015. Donc, pourquoi y a-t-il deux sortes de déconfinement Un déconfinement où des maires contents d'être réélus au premier tour invitent des gens en mairie, et il euh, y a les petits fours, les bouteilles, ils sont à plus de 10, il y en a qui sont sans masque, on se sert la louche, on se congratule, tout ça est parfaitement légal, Il n'y a pas une descente de police alors que tout ça semble financé avec de l'argent public et se passe dans un, dans un lieu public. Alors, aujourd'hui, les pollutions radiologiques liées aux essais thermonucléaires atmosphériques effectués par des États-nations criminelles dans les années 60 du siècle dernier ont permis, à partir des taux élevés de radioéléments présents dans les tissus oculaires des vertébrés marins, de moins de 50 ans, parce que tous ceux qui ont plus de 50 ans, quand on prélève leur cristallin, ils ont des taux de radionucléides très forts. Et donc tous les animaux qui sont plus vieux de 50 ans n'ont pas du tout les mêmes taux. Parce que la cornée, c'est comme la, dumaire, la durmère, la pimerre et l'arachnoïde qui sont les membranes qui entourent le cerveau, enfin le système nerveux central, pas uniquement de l'être humain. Eh bien, ces tissus-là euh, ne changent pas au cours de notre vie. Et donc, c'est pour ça qu'ils euh, vont fixer, ils vont donner un instantané de, de, de, de la réalité des radionucléides présents au moment de la conception de l'individu, au moment où il était fœtus. Donc, on va pouvoir déterminer l'âge d'un mammifère marin. Et ce qu'ont découvert des chercheurs, euh, eh bien, ils ont réussi à déterminer un âge moyen de 390 ans d'âge moyen pour les requins du Groenland. Et cette longévité, donc ils ont même capturé des individus qui avaient plus de 400 ans, donc qui étaient, qui étaient nés en 1650, des requins qui, qui étaient nés en 1650, vous m'entendez bien. Cette longévité serait liée à un métabolisme lent. Et je mettrai le lien euh, vers, vers l'article. Donc, pour un être vivant, la résistance, parce qu'on parle de résistance quand même, euh, la, la, la résistance, la vraie, est une condition naturelle de survie. Et aujourd'hui, on nous propose la vie à la place de la survie. C'est-à-dire les amoureux sur les bancs publics, ils ont intérêt à mettre un masque, à laisser au moins 1m50 entre les deux, sinon ils vont se faire matraquer la gueule. Hein. Parce qu'ils n'ont rien à vendre. Voilà. Ils n'ont que l'amour à s'offrir en partage. Euh, voilà, donc euh, ça vaut rien du tout, ça. Hein. Donc, aujourd'hui, on doit refuser d'être détruit, voire mutilé. Et oui. Et pour un être vivant, un métabolisme lent, est un gage de longévité et effectivement actuellement nos sociétés c'est des métabolismes rapides donc nous sommes, nous sommes des êtres vivants endogènes de la planète à laquelle nous appartenons gravitation oblige nous faisons partie d'une espèce récente de grands primates une espèce sur plus de 1,8 million d'autres espèces vivantes terrestres nos capacités cognitives nous confèrent des propriétés symboliques ludiques spirituelles qui dépassent l'addition compacte comptable des capacités naturelles propres aux individus la constituant. Nous ne sommes pas la seule espèce vivante dans ce cas. Par contre, nous sommes les seuls à nous considérer comme uniques. Les dominations que nous avons acquises sur la nature, sur les conditions climatiques par le vêtement et l'habitat, sur la faim par l'agriculture et l'élevage, sur les maladies par l'hygiène et l'alimentation, notre surnaturalité acquise est malheureusement la fille de notre dénaturalité. Au sens où le résistant, illustrateur, romancier et dramaturge Jean Brûlère, plus connu sous son pseudonyme de Vercors, l'entendait lorsqu'il écrivait son célèbre roman Les animaux dénaturés, publié en 1952. Cette surnaturelle dénaturation qui nous permet le meilleur, mais aussi le pire, ne doit jamais nous faire oublier notre vitale par naturel, notre animalité. Animaux, dénaturé par nos connaissances acquises et transmises. Nous nous sommes progressivement extraits de la survie animale et de son inquiétude permanente. L'espèce est passée de l'appréhension du monde naturel à sa représentation symbolique. L'arbre des connaissances, mais aussi l'arbre de vie, est un de ces symboles archaïques, symboles premiers. Malheureusement, ses fruits sont des concepts qui contiennent une mortelle toxine spirituelle, hubris, orgueil, démesure, ivresse spirituelle, illusion de puissance, rêve d'immortalité, l'animal se rêve Dieu, se veut Dieu. Nous sommes des dieux qui tuent et mangent toutes les créatures qui ne sont pas à notre image, mais elles sont toutes invitées à notre table, mais en tant que plat, en tant que dieu nous créons des mondes artificiels, arbitraires, qui n'ont d'autre sens que le sens qu'on veut bien leur accorder. Nous n'allons pas tester toutes les Françaises et tous les Français, ça n'aurait aucun sens, proclame le petit Jupiter dans la boîte à décerveler le 13 avril 2020. Je mettrai la source d'ailleurs de cette vidéo, euh, elle pourrait prêter à rire mais c'est dramatique. Tester les réfugiés et les SDF par nature déconfinée, car sans toit et sans terre, est-ce une charge patronale inacceptable Ce que je sais, par contre, c'est que nous devons exiger le déconfinement immédiat et définitif de Julian Assange. Comme nous, il n'a pas été épargné, comme nous, il n'a pas encore touché le fond. Retrouvons par téléphone notre ami Pierre Merechkovski au sujet de l'avis politique à accorder de manière inconditionnelle à tous les opposants et résistants aux régimes autoritaires bellicistes et dictatoriaux et notre ami Marc est en train de composer le numéro de téléphone de Pierre Merechkovski que si on a des problèmes audio il faudra l'écouter en direct sur la page Facebook parce que souvent c'est assez difficile ah on a Nina aussi qui est là ça y est, retour de Nina avec la, la vidéo. Donc on est en train d'appeler Pierre Bereshkovski en direct pour qu'il nous parle d'asile politique et, et de Piotr. et. Marc Ouais, je suis en train d'appeler. Ça sonne. <rire> Ça sonne. Bonjour, laissez-moi un message et je vous rappellerai. Ah euh, Ok, ben je vais rappeler. D'accord. Bon, bah, de toute manière, rappelle-le, moi, je ne vais pas rester en plan. Tu vois, c'est pas parce que c'est une émission de radio, il ne faut, il faut pas qu'il y ait de blanc. Donc, Covid-19, alors, c'est l'exceptionnel et efficace système immunitaire des chauves-souris qui rend les coronavirus qui bourgeonnent à partir de leurs cellules plus virulents. Et c'est-à-dire y a une équipe de chercheurs qui a étudié, et en fin de compte, on s'est aperçu que les chauves-souris, comme, comme tous les animaux qui volent, comme les oiseaux, ont un métabolisme rapide. Et donc... Oui, euh, salut bon Pierre, c'est euh, bah, Marc. Ah, ben bah, voilà. On, on euh, je te avoir... mets sur haut-parleur, là on est en direct. Euh, bah, tu peux parler, euh, c'est ton tour. Vas-y, vas-y. Comité de soutien, bureau de la psychologue, interlo interlocutrice de la psychologue. Je n'écris pas, ni ne veux, ni ne dois écrire sur le comité de soutien de Club La psychologue dit Si vous étiez fou, et d'ailleurs, qu'est-ce qui vous rattache exactement à cette personne Vous ne viendriez pas me consulter dans mon bureau. Ceux qui passent à l'acte, malheureusement ne consultent pas. Il ne consulte pas. C'est bien là le problème. Je dis, je n'ai jamais exactement dit que j'étais fou. Deux personnes, peut-être trois, ont dit que j'étais fou. Je ne peux pas dire ce que sont devenues ces personnes par la suite. C'est impossible. Je ne peux pas dire et encore moins écrire sur ce que sont devenues ces deux personnes ou ces trois personnes. Adresse à Piotr, qui n'est absolument pas Piotr. Tu vois, en fait. C'est une histoire de mère d'enfant. Comme pour toi, la mère de mes enfants m'a montré cet entrefilet publié par Libération de militants écologistes Éric opposé au Tinam du Sans-Port dans la vallée d'Ap des Pyrénées a été interdit. Alors j'ai compris tout de suite. En fait, ce n'était pas la mère de mes enfants. Je me suis trompé. C'était juste un copain qui m'avait montré cet entrefilet concernant Eric La mère de mes enfants n'avait rien à voir avec cela. Alors j'ai compris tout de suite. Les militants quartier bolchevique repentis ne voulaient pas que Eric dise que si l'on voulait empêcher la construction du tunnel, il fallait arrêter les voitures. Toutes les voitures qui roulent, qui roulent. Et puis les Indiens ont chargé et Eric a fait la ligne du journal. Et ensuite, le comité de soutien d'Eric de l'a fait interner. Le comité de soutien ne voulait pas s'enfermer dans la forêt il était Eric. Si Eric demande la suppression des voitures, ils ne feront aucune grosse élection et ça c'est impossible. Il faut être sur le terrain. Oui, Ton comité de soutien, Piotr, tu t'en fous. Il ne faut pas retourner le miroir. Merezkovski ne veut pas s'engager avec personne. Ni avec ses amis, ni avec les maires. Merezkovski a peur pour son grossage dedans. Téléphone d'intervention divers filmées. Comme son père, le vieux russe, qui fout les roumains à la porte de chez lui. Tombeau parce qu'il a peur de se faire envahir. avec sa femme, ta mère, qui l'a séduit en faisant croire que c'était un logiciel avant-garde pour les syndicats, et que tu préfères, comme ta dit à Bruxelles, celui qui t'a pris des autres jours. Nous ne nous pas, toi et moi, et parce que la nuit n'est pas notre double, ah bah bah, le souterrain. Maintenant, les films, je leur ai dit au comité central des sociétés d'auteurs et croquis, SCR, SCR, BA, on les tournera dans les souterrains à l'allure de nos téléphones mobiles. Tu comprends Le double. Le double de nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Parce qu'à chaque minute, dans la théorie de la relativité, des corps, le cerveau constitue les trous de l'ordre, et dans, dans les particules de nos pensées. Alors la n'est pas venue bar avec moi. Je ne donnerai pas l'adresse ni le nom du bar. C'est très grosement impossible. Absolument moi impossible. <rire> impossible. La mère du fils de Piotr avait publié un appel sur le site officiel de la gauche extrême pro titulaire facte par le mythe exactement. Rien à voir avec Elle avait demandé de nous réunir dans un bar en soutien à l'emprisonnement de son mari, Piotr, quand il avait mis le feu à la Banque de France. Piotr n'est pas là. Je ne sais pas où est Piotr. Et je ne connais pas de Piotr, m'a dit le barman Bosley derrière le contenant de l'arbre le même comptoir que serait pas avant son suicide S qui occupait une place importante dans le monde des médias et que ma mère me donnait en exemple et elle s'est suicidée il y a plein de cadres de grandes écoles comme des avocats comme l'avocat hyper connu grand bourgeois qui se mettent à faire n'importe quoi parce que le capitalisme n'a plus de chance plus de raison comme le soviétisme. je dis la femme de Piotr peut nous réunir parce que Piotr est en prison parce qu'il a mis le feu à la Banque de France pour protester contre la confiscation de la République par les financiers. Alors que c'est le notaire, avocat Robespierre et l'esclavagiste Voltaire et son encyclopédie commandée par la Grande Catherine de la Sainte-Russie qui ont encadré les événements de la prise de la Bastille. Tu cherches qui la mère des enfants de Piotr Je ne la connais pas. Je cherche la mère du fils de Piotr Je ne la connais pas. Elle s'appelle comment la mère de fils de Piotr que je ne connais pas je veux un café, s'il vous plaît, sans verre d'eau, merci. Je ne sers plus de boisson chaude après 18h. C'est illégal de ne pas vendre de café après 18h. Je vais publier votre nom et barre sur votre Facebook pour vous dénoncer. Délation assumée parce que ça incite les gens à boire de l'alcool. On n'est pas d'éteintreur sur la place rouge ou votre Et si vous me cassez la gueule, le juge verra que vous m'avez cassé la gueule en direct. Je ne travaille pour aucune organisation. Je m'appelle Pierre Nescoffini et je n'écris pas sur Pierre Nescoffini. C'est qui Piotr Il s'appelle pas ventiches. »« La femme de Piotr est le titre d'un très mauvais roman d'espionnage post Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais parlé, je ne t'ai jamais écouté. Je suis né en bécérapie et je suis Serbe. Question. Monsieur Léventschkoch soyez plus clair s'il vous plaît, si vous voulez être compris, à qui vous vous adressez, c'est qui, quoi, comment. Histoire d'avocat, Merci. Eh bien, je te, je te remercie, Pierre. Est-ce que vous m'entendez Oui. Je t'entends, moi, oui. Ouais. Euh, on est bien arrivé à la fin parce qu'on a eu beaucoup de difficultés quand on n'a pas le, le son de la page Facebook à, à entendre euh, notre, notre ami Pierre Mirachkowski, mais je sais que sur le direct je pourrais retrouver avec plaisir euh, une, une audition convenable. Donc, euh, avant l'intervention de Pierre, je, je précisais que les chauves-souris, on savait pourquoi les, les, les coronas qui passaient par les chauves-souris devenaient euh, beaucoup plus dangereux. Parce qu'en fin de compte, chaque virus, euh, qui est un acide aminé, quand il rentre dans une cellule, quand il sort sa cause protéinique, il l'a fait avec une partie de la membrane cellulaire. Et comme les chauves-souris ont une très grande immunité, eh bien ça fait des virus qui sont extrêmement euh, contagieux. Alors que quand il va se disperser chez les êtres humains, enfin c'est ma théorie, comme il va s'encapsuler progressivement de, de membranes cellulaires humaines, eh bien il va perdre de sa viralité. C'est pour ça que le Covid-19 du début ne serait pas le même que celui d'aujourd'hui euh, à cause des propriétés de sa membrane extérieure qu'il emprunte à chaque fois, en totalité ou en partie, à son hôte. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe Les fientes des chauves-souris contaminent les sols et les fruits, oui, qui contaminent à leur tour des insectes, non, mais pas de soucis, des insectivores et des frugivores. Tu m'entends, euh, Marc Oui, non, mais attends, c'est parce que j'ai Pierre en ligne, je le garde en ligne, il nous écoute comme ça. D'accord. Et, do et donc, la, la, le, les coronavirus, après, ils passent des fientes au sol et aux fruits, et ce sont les insectes, les insectivores et les frugivores qui absorbent ces virus et qui après vont les transmettre à l'homme. Mais il ne faut pas oublier que la réalité, c'est que c'est la promiscuité avec des concentrations urbaines qui fait le reste. Ces pandémies sont donc liées directement aux activités humaines de plus en plus invasives. Faut-il imaginer des territoires totalement interdits à l'espèce humaine, comme cela était naturellement le cas il y a seulement quelques siècles Voilà, ça c'est une vraie question que je n'entends ne, ne, nulle part dans les médias de la part des scientifiques, moi je suis pour qu'on recrée des terres incognitas et des zones interdites à l'espèce humaine pour que puissent développer naturellement euh, d'autres espèces qui, qui sont complètement incompatibles avec euh, nos modes de vie. Pesticides, la destruction des habitats naturels, dus en particulier à l'urbanisation, est aussi un facteur dominant du déclin des insectes terrestres. L'industrialisation des activités anthropiques, terrestres et marines sont les premières causes du déclin des insectes. Radionucléides, les encéphales des oiseaux sédentaires autour de Tchernobyl sont de 30% plus petits. Chaque baleine morte naturellement représente 33 tonnes de CO2 atmosphérique en moins. Les restes de baleines jonchent tous les 16 km dans le Pacifique nord-est et ils entretiennent des écosystèmes entiers des grands fonds marins malheureusement les baleines et tous les êtres vivants marins paient un très lourd tribut suite à la catastrophe nucléaire de Fukushima qu'une estrologiste autochtone située dans l'hémisphère sud à cause des quantités faramineuses de césium-137 dissoutes dans les eaux du Pacifique et oui le césium est un métal soluble dans l'eau, plaie sointante sur des phoques, des morses et des ours polaires avec perte de fourrure. Mortalité plus importante des orques vivant au large de la Colombie-Britannique, population des saumons rouges qui s'effondrent de 80%. Les harangues du Pacifique ont des hémorragies oculaires et brachiales. Un bébé de baleine à deux têtes a été trouvé sur une plage de Baja California. Voilà, je donnerai la source de toutes ces informations. La solidarité concurrentielle est toujours électorale. Elle ne fonctionne qu'avec celles et ceux qui écoutent les promesses, qui n'engagent jamais celles et ceux qui les font. Quittons le troupeau des partisans qui votent et manifestent unis dans la vaine croyance d'agir sur le devenir d'un système qui gère, grâce à ses oppositions agréées, leurs abdications électorales consenties qu'ils prennent stupidement pour des pouvoirs délégués. La solidaire gratuité doit céder la place à la gestion lucrative des conséquences sanitaires des crises commerciales mondialisées. Nous devons tuer l'argent c'est une question vitale de légitime défense. Voilà. Et tout le reste n'est que blabla de personnes qui veulent vendre leur dernier documentaire, leur dernier bouquin. Je ne parle pas de ton bouquin, euh, Virginie, parce que toi, tous les sous vont euh, aux victimes de l'amiante, et c'est bien de le préciser. De même que les gens qui vendaient les visières, ils les vendaient à prix coûtant. Donc juste de quoi racheter du fil plastique pour leur imprimante 3D, et, et, euh, et, et, les, et les visières qu'ils assemblaient dessus. Et donc, ils ont été condamnés pour concurrence. Mais moi, j'estime que les activités euh, euh, sanitaires, euh, toutes les activités qui, qui, qui vont dans, dans le sens du, de, de l'entretien et du respect de la vie, comme l'éducation, l'eau, euh, l'air que l'on respire, euh, les mesures de protection, tout cela ne doit pas être assujetti à la concurrence et à des objectifs financiers. Et c'est pour ça que nous devons tuer l'argent. C'est vraiment un cas de légitime défense, parce qu'aujourd'hui, c'est l'argent qui nous tue. J'en ai parlé dans la dernière émission Radar, lorsque j'ai parlé du logiciel Aladdin avec 2D, qui est justement un logiciel d'optimisation qui sert à qui Aux gens qui veulent créer euh, des, des fonds de pension, donc les fameux investisseurs institutionnels, ceux qui se sont jetés à corps perdu. Sur nos retraites par répartition, ceux qui ont financé l'élection du candidat du MEDEF, M. Emmanuel Macron, le roi de l'optimisation fiscale. Optimisation fiscale qui profite bien à M. Nicolas Hulot, qui espère revenir sur le devant de la scène. Ce monsieur qui possède six véhicules automobiles, un hors-bord qui consomme plus de 10 litres de fuel euh, au 100 km, qui a une superbe villa euh, en Bretagne sur la mer, qui a vécu euh, un confinement extrêmement agréable euh, que les gens de ma banlieue auraient bien aimé avoir. Voilà, donc c'est ce monde-là, avec tous les escrologistes, tous ces champs, tous ces gens qui font des fausses promesses et qui nous expliquent que l'on ne peut rien faire. Si nous pouvons faire, nous pouvons arrêter de manger de la viande. Ça, c'est un premier point. Ça, ça transformera radicalement le monde, et notamment les millions d'hectares qui sont exploités avec du soja transgénique euh, en Amérique du Sud et non en Amérique latine parce que j'emmerde Buzzanco et tout et, et le NPA de merde c'est l'Amérique du Sud il y a l'Amérique centrale et l'Amérique du Nord c'est pas l'Amérique latine parce que aller raconter aux descendants des Incas qu'ils sont des latins voilà euh, ou, euh, ou enfin c'est un non sens total aujourd'hui il n'y a plus d'opposition en France l'opposition c'est vous le gouvernement provisoire c'est vous et il faut instaurer des démocraties locales, et ce n'est pas en allant voter euh, en juin prochain pour des maires potiches dans le cadre euh, d'une dictature où, au niveau local, le pouvoir exécutif est tenu par des gens non élus qui s'appellent les préfets, que nous changerons quoi que ce soit. Voilà. Je vous dis à toutes et à tous en vous remerciant, Nina, en te remerciant, Virginie. C'est vrai que c'est toujours trop, trop court, mais avoir attiré l'attention sur le devenir des animaux et eh bien le devenir des animaux qui sont tués dans des camps de concentration qu'on appelle des abattoirs tous les jours, eh bien c'est notre devenir c'est notre situation demain et les camps de concentration ils n'appartiennent pas à la, à la deuxième guerre mondiale les vrais camps de concentration ils sont tous les jours pour les animaux et pour nous c'est notre futur c'est ce que nous préparent ces gens qui veulent nous transformer en produits en animaux domestiques et en produits voilà. Résistance insubordonnée, non-violence active généralisée. Et terminer les États-nations, terminer les transnationales. Je vous remercie tous et je vous dis à la semaine prochaine. Merci Marc. Merci Pierre. Euh, merci à tous, merci Virginie, merci Nina, merci Pierre, merci Roger. Je coupe et bonne soirée à tous.